Alors, qu'est-ce que c'est une communauté ben Une communauté, on pourrait résumer en trois points. D'une part, un intérêt commun, une passion commune, quelque chose qui fait que les gens vont se rejoindre, vont travailler ensemble. Deuxièmement, une notion d'entraide. Troisièmement, un bénéfice commun. C'est-à-dire que si, d'ailleurs ça c'est le point peut-être le plus important, là qu'il faut commencer, c'est que s'il si n'y a pas de bénéfice à participer à quelque chose, euh, eh bien, il ne se passera rien. Alors attention, pas de mésentente et pas d'incompréhension. Je n'ai pas dit qu'il fallait rétribuer les membres de la communauté. D'ailleurs, en général, on ne le fait pas. Pourquoi bah, Tout bêtement, parce que ça casse l'esprit le, de la communauté. C'est plus de la communauté, du coup. C'est juste de la publicité. Et ça ne fonctionne pas. J'ai même eu, moi, le cas, euh, de, dans des blogueurs, j'ai voulu euh, féliciter mes blogueurs en leur faisant euh, une sorte de concours avec un prix. Oh là là là là Qu'est-ce que j'ai pas fait Du coup, euh, j'avais une longue traîne d'utilisateurs, avec quelques-uns qui bloguaient beaucoup, puis quelques-uns qui... et puis beaucoup qui bloguaient pas beaucoup. Enfin, Qu'est-ce qui s'est qu passé ben, J'ai perdu beaucoup des petits blogueurs qui bloguaient pas beaucoup, mais qui faisaient la masse... De mon travail et ça c'était une grosse grosse grosse bêtise j'aurais jamais dû donner un cadeau parce que forcément ceux qui bloguaient pas souvent on dit bah ouais mais c'est toujours les mêmes qui gagnent et du coup ça s'est arrêté là c'était c'était pas très très malin le l'argent est venu jeter la discorde alors qu'ils étaient très contents de partager euh, partager leur travail ensemble sur le même blog personne ne demandait rien à personne c'était très bien donc le bénéfice commun, mais pas forcément euh, acheter les gens. Hein. Surtout pas acheter les gens. Oublier d'acheter les gens. Je sais que c'est un, un réflexe, c'est ça, de tout le temps de dépenser de l'argent, mais euh, essayer de travailler un peu en affinité. Comme disait Bernard Kova, le lien importe plus que le bien. Alors ensuite, euh, j'ai dit une passion, un intérêt commun, et puis un désir d'entraide. Alors ce désir d'entraide, il peut d'ailleurs... Euh, euh, comment dire, au travers de la reconnaissance, et là on arrive sur bénéfice commun, euh, constituer une fin en soi. Regardez euh, les, sur les forums, qu qu peut-être qu'on ne considère pas à mauvais titre comme des médias sociaux, mais qui sont des médias sociaux Les forums sont des médias sociaux. Donc euh, prenons le forum d'Apple, tiens, par exemple. Euh, J'ai un problème sur Apple. Qu'est-ce que je fais Je vais sur le forum. Qui est-ce qui me répond Un utilisateur c'est jamais hein, quelqu'un d'Apple, ou très rarement. Euh, si j'ai besoin de parler à par quelqu'un d'Apple, bah, je, vais, je vais aller sur le chat et puis aller discuter avec un agent euh, du, du support. Mais avant d'appeler l'agent du support, je vais voir s'il n'y a pas un quick fix qui peut être trouvé sur Internet. Et là, dans ce cas-là, je vais me tourner vers la communauté. Et, et très souvent voir toujours il y a quelqu'un qui me répond et qui va me dire ouais c'est ce truc là euh, ben moi j'ai aussi j'ai le même problème euh, fais ça fais ça euh, décris le moi je comprends pas bien etc et ils le font pourquoi ben parce que ils ont euh, des euh, euh, comment dire une, une rétribution au travers de la reconnaissance par la communauté qui leur donne des des étoiles ils ont des niveaux euh, etc donc chacun a un niveau c'est D'ailleurs, mon niveau n'est pas très bon parce que je ne participe pas beaucoup. Donc je ne suis pas un bon membre de communauté sur le forum Apple. Mais je veux dire, je n'ai peut-être pas non plus les compétences. Voilà. Donc trois points principaux qu'il faut retenir. Euh, intérêt commun, plaisir d'entraide et bénéfice commun. C'est aussi simple que ça.